je commence par lundi AM pour le Québec et lundi presque toute la journée pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre onzième maison. Vénus est là aussi pour rajouter une belle harmonie à cette maison amicale qui correspond aux relations avec les amis, avec les collègues, euh, à vos activités de groupe et les projets collectifs. Vous aurez cette envie d'être entouré par vos amis, les membres de votre famille aussi. Vous aurez envie d'échanger et d'avoir du plaisir avec eux. Les énergies entourant cette période sont très propices pour organiser des sorties ou des soirées et des réceptions. Profitez-en! Par contre, de temps en temps, vous pourriez avoir des réactions impulsives ou des sautes d'humeur mais rien de majeur. Lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec, et mardi et mercredi pour l'Europe, la Lune sera dans les poissons, votre douzième maison. Habituellement, quand la Lune est dans la douzième maison, la période serait délicate, mais la Lune fait des beaux aspects avec Mercure, Jupiter et le Soleil. Et mercredi avec votre gouverneur Mars. Donc une période productive et pas, mal, et pas mal paisible si vous travaillez et si vous étiez en congé, une période convenable pour vous reposer, vous amuser, vous divertir et vous réunir avec la famille, bien que des discussions tendues pourraient avoir lieu, mais vous serez assez sage pour les contourner et les laisser aller. Jeudi, vendredi et samedi AM pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans le bélier, dans votre signe, et Mars, votre gouverneur, entrera vendredi dans votre neuvième maison, dans le Sagittaire. Et là, vous pousserez un soupir de soulagement et votre optimisme vous rendra tellement courageux Surtout vendredi, que vous vouliez repousser les limites. Vous aurez l'esprit ouvert et vous voudrez profiter de la vie. Une belle énergie vous habitera et votre vitalité sera au beau fixe. La chance vous suit et vous fait briller de tous vos feux. Profitez-en. Quelques irritations au niveau des moutres domestiques, mais rien de grave, pas de souci. La chance vous sourit. Samedi PM, dimanche et lundi pour le Québec, et euh, samedi, toute la nuit, dimanche et lundi pour euh, l'Europe, la Lune sera dans le taureau, votre deuxième maison. Vous pourriez euh, vous fier à votre intuition durant cette période, n'ayez pas de soucis, elle vous guidera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 dans vos rêves et dans vos désirs. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers béliers. Je vous demande de euh, votre soutien de la chaîne, activez les notifications, aimez, commentez et partagez aussi les, les vidéos, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.